C'est une question intéressante euh, que tu m'as posée là, parce que bon il y a un problème, voilà, la NPE t'a demandé, enfin Pôle emploi t'a demandé des justificatifs d'emploi, des justi justificatifs de recherche de travail. Euh, et le problème c'est que tu es inscrit à Pôle emploi comme euh, chef monteur, donc, euh, réalisateur audiovisuel et opérateur image et qui t'envoie des propositions de monteurs. Euh, de machines à café, ou de monteurs nucléaires, de centrales nucléaires. Alors c'est vrai que ce qui est amusant, entre guillemets, c'est sans doute l'algorithme de Pôle emploi, comme tu as mis monteur, bah monteur c'est l'usine, c'est le mec qui monte des pièces quoi. Voilà, donc c'est l'algorithme qui marche tout seul. Et en plus de ça, tu reçois souvent des propositions d'escrocs qui te disent, voilà, vous allez mettre des flyers dans, les, dans la... Dans la euh, 1000 flyers par enveloppe, vous serez payé 3000 euros par mois pour mettre, pour mettre un flyer dans une enveloppe, les gens, les gens, ils tu te demandes ton RIB, et ton responsable, donc les gens envoient ça, puis ils n'ont pas de travail, ils se font vider leur compte. Alors, c'est vrai que la, la position du syndicat de Pôle emploi, je l'avais entendu, disait qu'avant il y avait un service qui contrôlait les demandes dans, les offres d'emploi, comme ce service n'existe plus, bah, il y a tous les espoirs qu'on envoie n'importe quoi. voilà Alors, en plus de ça, euh, tu ajoutes que, que quoi quand, quand tu as voulu répondre à Pôle emploi euh, justement que tu ne cherchais pas un travail de monteur dans l'industrie ou de, de centrale nucléaire, le truc était bloqué, l'adresse ne fonctionnait pas, et tu les accuses donc de, de faire ça pour virer un, un maximum de chômeurs. Donc cette hypothèse elle est tout à fait euh, plausible. Hein. Effectivement, euh, il faut faire baisser le nombre de chômeurs par tous les moyens. Donc le moyen le plus simple, effectivement, euh, c'est les radier. Comme quand ils sont radiés, ils ne sont plus chômeurs, ils disparaissent. Donc ça, c'est assez plausible. Voilà, mais alors là où j'ai eu plus de problèmes, c'est que dans mon esprit... Euh quand ils t'ont proposé un travail d'après ce que tu m'as dit, tu leur envoyais euh, bon, à peu près 90 pages, euh, enfin, je d'un hein, manifeste comme quoi tu ne travailleras jamais pour le nucléaire, jamais pour l'industrie qui pollue, que à ça, à ça tu ajoutais que la, la, la, la politique de la France, euh, vendant des armes aux, à l'Arabie Saoudite, etc., tu ne voulais pas cautionner ça. Et là on a une petite divergence, parce que si tu veux, pour moi, euh, c'est un robot qui veut te radier, il y a une femme qui remplace le robot, qui t'avertit que tu vas être radier. S'il n'y a pas de justificatif du fait que tu as trouvé du travail, et toi, tu redis à cette femme bon, c'est quelque chose que je peux partager, tu ne veux pas travailler pour l'armement, tu ne veux pas travailler à l'éclair, mais, mais moi, dans mon esprit, la femme à qui tu parles, mais non, on peut en parler, vraiment. À mon avis avant, elle était au RSA, ouais, c'est à dire tu es au RSA, tu travailles à coup, tu retournes au RSA et ça tourne. C'est à dire, c'est l'exploitation des exploités. C'est comme la périculture où je sais pas quoi, on fait travailler les carottes pour, pour pousser des navets. Ben c'est un petit peu pareil. À un moment, tu es au RSA, ils te mettent à l'accueil pour l'emploi, et après, tu retournes au RSA et ça tourne. Si tu rentres, tu sors. Bon, donc je vois pas trop l'intérêt de dire à cette personne que jamais il travaillera pour le dire. Moi, moi j'avais joué mon carte quand ils m'ont demandé du justificatif comme quoi je suis un peu de travail, ça a pris 8 heures, parce que j'ai dit que j'étais accusé, et ça n'en finissait plus, et je lui ai laissé entendre que j'étais quelqu'un de très paranoïaque, ce qui est un peu vrai, il ne fallait pas me contredire, parce que je pouvais avoir des crises, et donc, elle m'a reçu 8 heures dans son bureau, où je lui ai dit « justificatif, c'est-à-dire que je suis coupable », elle m'a dit « non, on vous demande justificatif bah, »,« justificatif, ça veut dire que je suis coupable »,« bon, non, je suis pas coupable », Quoi. Donc, donc ça a duré 8 heures et après elle ne m'a plus jamais convoqué. Bon, ça c'est ma version d'effet. Mais là je diverge la technique parce que si tu veux dire à quelqu'un de, de Pôle emploi, voilà je suis contre le. et je pense que je vais être radié pour des raisons politiques, ce qui est vrai parce qu'on radie les gens que pour des raisons politiques, pas, pas parce qu'ils ne cherchent pas du travail, parce que du travail il n'y en a pas et tout le monde s'en fout. Et de toute façon, M. Paul emploi, il s'en fout que tu cherches. Il cherche pas de travail, il s'en fout. C'est un robot qui dit des justificatifs comme quoi vous avez envoyé les CV. C'est un robot, ça marche tout seul. Après, la personne est payée pour t'appeler, et quand tu lui dis des trucs, elle dit « Ah, de toute façon, je dis, pourrais être à mon avis, elle a 6 minutes pour parler aux gens, parce que si elle parle plus trop longtemps, elle est virée parce qu'elle n'a pas payé, payé bien son travail. » Donc elle dit « bah j'ai pas de vous parler et alors, est-ce que c'est utile de s'en prendre à cette personne Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est un point de vue petit-bourgeois, individualiste, comme disaient certains camarades, donc cite pas les noms, c'est-à-dire qu'en fait, tu ne défends que ta propre personne, au lieu, au lieu de créer un mouvement collectif où tous ensemble on dirait on ne veut plus travailler, on ne veut plus justificatif, on veut, on veut un revenu d'existence universel. donc c'est une déviation petite-bourgeoise personnelle qui, plus grave, en, te, en me demandant, moi, moi j'ai fait un certificat, je pas pareil ça, parce qu'on est allé au salon du cheval, on a ma fille le cheval et tout, donc j'ai pu dire que tu avais fait un film avec moi, que j'étais un très bon professionnel, et que si j'avais du travail, je te confierais, sauf que j'en ai pas, parce que je ne suis pas producteur, et je n'ai pas le droit d'engager les gens, mais le Bon, alors voilà, enfin, je suis entre entrepreneur, mais si j'étais entrepreneur, je ne vais plus toucher le RSA, parce qu'il faut remplir 36 machins, donc je ne dois pas être entrepreneur parce qu'après on rentre dans un cycle de paperasse totalement ingérable, on ne sait plus si tu es chef d'entreprise ou tu dois être inséré tout. Bon, bref, mais la question que je me pose à travers cette bande vidéo, j'étais assez réticent de la faire, je ne sais pas si vous allez diffuser, parce que je pense qu'en faisant cette vidéo et en te disant ce que je suis en train de te dire, ça va te pousser. Alors que moi, il n'arrivera rien, ça va te pousser dans une surenchère, d'en rajouter et d la NPE de dire je suis radié pour des raisons politiques, tu vas bien trouver un espèce de curé de service, et en plus de ça, par perversion, tu as raison, parce qu'il n'a rien à foutre ce curé de service, parce que de toute façon, il est payé par le Vatican, et si toi tu te revois en HP, il s'en fout, parce qu'il continuera à ne pas dire la messe, parce que c'est pas son truc, voilà. Et je me demande si moi, en tant qu'artiste, je dois faire une vidéo pour t'expliquer ce que je suis en train d'expliquer, parce qu'en fait, ça va te pousser à en rajouter, donc à devenir un martyr, tu te feras interner, et moi, je continuerai à faire des films, et à parler, et à être invité dans tous les festivals anarchistes de tous les pays. Voilà, c'est films.